Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre présence hier. Hier, il y avait l'association Bahri avec un événement le dixième anniversaire. On, vous étiez plus de 5623, je crois. Il y avait l'ambassadeur des états unis il y avait la responsable de l'ONU, il y avait Nasser Benadji, et moi qui avaient intervenu. Donc, un grand merci pour votre mobilisation en espérant que, voilà, tout le monde va faire le nécessaire pour que nos plages soient en meilleure euh, santé. Euh, Aujourd'hui, cette vidéo, je la fais par rapport à l'opération qu'on monte avec les ambassadeurs, les IA, et on espère vraiment nourrir un maximum de personnes pendant le mois de ramadan. Jusque-là, on a collecté 10 000 dirhams. Je suis vraiment contente et ravie. Euh, L'appel continue. Alors, vous avez deux options. Il y a Ima, vous donnez 250 dirhams. C'est le prix du panier moyen. Il y a Ima, vous, vous ramenez un panier avec l'équivalent de 250 dirhams. Euh, L'huile, la farine, le sucre, etc. Le but, c'est de venir aider des gens pendant ce mois sacré à ce qu'ils ne ressentent pas la faim et ce qu'ils ne se sentent pas démunis, qu'ils puissent aussi euh, avoir une jolie table bien préparée. Donc, je vais vous donner un numéro de téléphone qui est d'une chez Cheyme qui va pouvoir vous donner tous les renseignements. Euh, euh, 06 14 73 09 71. 06 14 73 09 71. Alors, on continue cette semaine la collecte. Dimanche, on fait la distribution. Dans tout Casablanca, je compte sur vous, sur votre présence pour que vous soyez là parmi nous, soit pour nous aider avec un don financier, soit pour nous aider avec un don en, en achat de matières premières, soit pour nous aider pour distribuer ces, euh, ces paniers. C'était le coach Nehid d'ici là, prenez soin de vous et l'aïe